Salut les amis, c'est un Eh ouais, on a fini notre blanc bébé, le blanc brésilien, regardez ça! Cette coloration avec deux patines, avoir un effet vraiment clair. C'est Les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, abonner, mettez-moi un commentaire! Salut les amis Sercoif Eh ouais c'est la reprise friends. après le confinement Vous hey, arrivez tous avec des petites racines any sympas any Des petites know. bases dorées Et nous on va redonner When un effet en like plus glacé, base comes, de 8,5 Avoir un effet beaucoup friends. plus doux, beaucoup plus glacé ouais. Allez go c'est parti au boulot ouais. Ouais. Not so good for words I'm Ça y est, les amis, on a terminé notre coloration et notre balayage pour avoir ce blond bébé, ce blond brésilien bébé. Une curie un petit balayage, bien sûr, on a apporté un petit peu de soin et de déjeunissement pour avoir un effet beaucoup plus glacé le côté qui est alors froid, glacé, c'est le top. Et voilà, on s'est régalé. Yacht, yacht. Salut les amis, c'est quoi Eh ouais, on a fini notre blond bébé Le blond président. Cette... ça Cette coloration avec ses deux patines Avoir un effet vraiment glacé dans son long un petit bain, de kératine, des jaunissants et voilà, on s'est Les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire et mettez votre masque. À la prochaine, ciao ciao! À moi.